Tac, c'est parti oui. ouais, blanc, hein. Bien on, propre. on voit que t'as fait un décor. Allez, c'est parti du pognon, tu vois, c'est pour Noël. Écoute. Ah ouais, c'est Noël, c'est fête, là, c'est comme ça, quoi, les gars, attention, là, crac, crac, crac, crac. <rire> bon, allez, comme d'habitude, pour euh, le dépunchage, pour toi, public, qui nous regarde. Euh, dernier épisode de Mandalorian, chapitre 16, c'est ça, 17 Voilà. 16, 16 16, chapitre 16 euh, on commence par quoi On commence par le fait que, voilà, hein Je pense qu'on est d'accord Les choses sont claires es un connard, ouais Ouais hein <rire> Voilà Non, c'est parce que je voulais juste dire que ça s'est passé exactement comme j'avais prévu, et que ça fait quoi Des semaines que je le dis, hein Voilà, ok Bon, ça c'est fait Très bien Allez, juste euh, dernier épisode qui s'est quand même un petit peu pas mal passé comme on l'avait dit, donc si vous n'avez pas regardé les, les autres émissions, ben, tant pis pour vous, mais euh, à la fois on a un mélange en mode Toto qui avait raison pour euh, l'attaque euh, du vaisseau, euh, Kevin qui avait raison pour euh, l'arrivée d'un X-Wing même si tu avais prévu qu'il en arriverait plusieurs moi qui avais raison, c'est bien Luke Skywalker euh, qui récupère euh, euh, bébé Yoda et puis, euh, et puis Nicolas qui avait ben, euh, tout faux. Voilà, donc, euh... <rire> donc Nicolas... Oh, c'est scandaleux d'entendre des choses pareilles. <rire> donc Nicolas, le patriarche, le mec qu'on a vendu pendant des semaines comme étant le mec qui, qui maîtrise le mieux et bien tout faux, la bulle, zéro, que dalle Bon, ouais. C'est parce qu'ils n'ont pas d'ambition dans cette, dans cette. Ah! Dans cette, cette, cette... ah. Ouais. Bravo! Bravo! Ouais, Favreau, c'est surcoté! <rire> <rire> Allez, un, un, un, un très rapide condensé de l'épisode, puis après vous donnerez votre avis, donc euh, l'idée c'est d'aller récupérer le bébé dans l'Architense. donc du coup ça se passe bien dans l'Architense. Euh, petit clin d'œil au retour du Jedi, puisqu'il récupère une navette lambda pour avoir des codes, des codes pour pouvoir apporter. Hein. c'est directement repris du, du retour du Jedi pour, pour les plus anciens, et puis pour ceux qui ne sont pas au courant à, à les voir, c'est pas du nouveau, euh, J'ai beaucoup aimé euh, la notion de, euh, de Boba Fett qui les poursuit pour, euh, pour forcer un peu euh, la main euh, au niveau de la pontage. Je trouvais que c'était une scène qui était hyper dynamique et vraiment euh, vraiment super intéressante. Après, on a droit à une série, une scène très, très girl power. Hein, puisque on a une équipe euh, quasiment intégralement euh, composée euh, de euh, demoiselles. Et euh, sachez que nous, on s'en réjouit avec Cara Drune, euh, et puis... Euh, euh, comment elle s'appelle euh, Fennec, euh, Fennec euh, et puis la troisième c'est. Bokatan. Bokatan, Bocatan, voilà. Bocatan. Euh, donc, du coup, euh, euh, voilà, qui, qui, qui remonte l'intégralité du vaisseau jusqu'à la passerelle euh, avec monze et fracas, euh, sa, sa canard à tout C'était un épisode très, très dynamique. Et conjointement à ça, donc euh, un, un Mando hein, qui va lui aller chercher le bébé Yoda euh, s'ensuit euh, comme on l'avait également prévu, je crois que... Euh, ouais on l'avait dit Ouais, euh, un combat en euh, combat du sabre noir contre bah, évidemment euh, la lance, euh, la lance euh, de Beskar euh, euh, combat euh, qui euh, est bien emmené je trouve parce qu'à un moment il nous laisse euh, plus ou moins imaginer qu'il va laisser le bébé euh, tranquille qu'il peut le récupérer et puis bien entendu c'est un vil, il est méchant, il attaque par derrière. Il perd le combat, on se retrouve sur la passerelle, les, euh, les droïdes uh, Death, machin, bidule, machin, Death de la Mort, uh, troupe de la Mort, vous les appelez comment là, les machins pas beaux là? Dark death, Troopers. Les Dark Troopers. death Troopers. Les Dark, Dark Troopers, Troopers oui, non, parce non, que... les Death Troopers, c'est autre chose, pardon, je. Ah, ouais, <rire> non, mais oui, ils pas. Les Death ah, oui, Troopers, ils existent pas, en fait, c'est ça, non, hein Ils sont ouais. dans l'escouade inferno. Ah c'est ouais, ça, ça. Ouais, les ça. Death Troopers ils sont dans l'escouade Inferno, ouais, c'est ça. En fait quand tu commandes les Death Troopers, t'as une escouade Inferno, c'est ça l'histoire hein, bah, Ce vous ne sont ça. pas les Death Troopers que vous recherchez. Ah, ce ne sont ouais. pas les Death Troopers que vous recherchez. <rire> euh, juste, juste une, une demi-seconde, bravo. Ils se reconnaîtront les gars. Franchement les mecs, hein, vous êtes au top Changez rien. Joyeux hein. Noël. Euh, Joyeux Noël. Euh, donc oui, donc les, les, les Dark Troopers là qui sont dégagés euh, du vaisseau par le sas mais on sait très bien qu'il n'en est rien. On, on, on imagine déjà qu'ils vont revenir. Et ils reviennent. Ils sont acculés sur la passerelle. On apprend quelque chose d'assez intéressant, c'est que le sabre, c'est quelque chose qui se conquiert et pas quelque chose qui se donne, qui se conquiert par l'intermédiaire d'un combat. Donc, euh, ah, ah. Euh, ça, on verra. Tu, tu diras ce que tu voudras après. Et puis, ben, euh, donc, on fait un grand final, euh, un grand final... Euh, en effet, miroir du grand final de The Rogue One, avec Dark Vador qui remonte une allée et qui découpe et tranche et salamise des, des rebelles. Et là, on a un Luke Skywalker qui vient chercher, qui a répondu à l'appel de Grogu, puisqu'il faut l'appeler comme ça aujourd'hui, et qui vient récupérer Grogu. Alors, on abordera ensemble le fait qu'il soit en image numérique, que ce soit dégueulasse, mais que malgré tout, ça ait produit, j'imagine, énormément d'émotions. En tout cas, chez moi, ça en a produit pas mal. Je crois que ma femme m'a dit que j'avais rebondi plusieurs fois sur le canapé. Et c'est marrant à quel point.. Ah, bien euh, voulu voir ça. Ouais ouais, mais c'est marrant à quel point euh, on, on en reparlera, mais quel Point, Luke n'était pas vraiment un personnage bankable dans l'univers de, de, de, de Star Wars. Pour moi, Luke c'était un peu euh, Seiya, euh, des chevaliers du zodiac, si tu veux, le, le, le héros, mais que personne n'a envie d'être dans la cour de récré. Tu vois, dans la cour de récré, tout le monde voulait être euh, Shiryu, euh, Yoga ou Ikki, mais personne voulait être euh, euh, Seiya, Seiya et non pas Seiya. Et euh, là, Luke Skywalker, je trouve que c'est un, un personnage qui est de nouveau bankable, alors qu'à l'époque de l'univers Star Wars, il n'était pas tant que ça. Et, euh, et là on a un vrai Luc en mode Jedi qui pourfend euh, sans chercher jointure, comme on dirait dans les, dans les, belles, dans les belles histoires du Moyen-Âge, euh, du, euh, du trooper à tout va. D'ailleurs le dernier meurt dans une, dans une atroce souffrance écrasée comme ça, j'ai trouvé ça génial parce que tu le vois il, il se débat, il tire un coup puis après pff, il se fait écraser comme une canette de coca. Et donc, bah, il part avec euh, avec euh, le, le petit gregoût et il y a un, une espèce d'arrachement du cœur. Là, on voit presque des larmes être tirées. Je vous laisse la parole pour pouvoir euh, débriefer sur ce sujet. Qui veut la prendre en premier Attention, ah oui, vous allez, av Kevin, attention, vous allez vrai avoir vrai des, des smileys sur votre gueule si vous êtes silencieux comme ça. Hein allez, ah, Kevin. Je pas une sale Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y, vas Je pense sincèrement qu'il y a Jean-Mich qui ne peut plus. là. Il attend euh, avec énormément d'attention de, de ton avis. Alors vas-y, balance. que j'ai pas trouvé terrible. Pour deux raisons. La Real était aux fraises. Mais vraiment aux fraises. Ce réalisateur, il faut le dégager, C'est qui Le réalisateur? C'est le mec qui a fait... Euh, euh, qu fait un... Celui qui a fait l'épisode avec l'araignée. D'accord. Celui qui a fait l'épisode avec l'araignée. Ok. Ben c'est simple, pour, pour moi, la réelle, n'a rien, quoi. Enfin, elle n'a pas de patate. Euh, il filme, il a posé la caméra. Allez-y, les gars, allez de gauche à droite. Puis c'est tout. Il fait que dans les combats, il n'a pas d'intensité. Hmm. Bon, en même temps, deuxième gros problème, c'est que le scénario... C'est pareil, il n'a rien du tout. Mais scénario, c un scénario, c'est un dégommer la gueule H24 t'as enfin, jamais peur t'as jamais une seule euh... un seul moment où tu t'inquiètes sur les héros je trouve ça, mais pour un épisode final c'est Moi, ouais, mais est-ce que c'est un épisode qui sert à ça est-ce que c'est un épisode qui doit nous faire trembler non, c'est un épisode si, d'émotion si. c'est un épisode non, qui fait pour c'est l'épisode que... enfin, final tu dois avoir quand même devant as le méchant de l'histoire quand même. il doit en imposer le mec il se fait bananer en une minute. J'ai chronométré les combats hein, juste pour me marrer. Ah putain, le mec, il a le, que ça à foutre. Le, le, le combat contre le méchant, il dure une minute dans un couloir. Ouais, ouais, mais, mais c'est pas c'est pas le combat en lui-même qui est intéressant. c'est Après, c'est sa manipulation euh, au qui, en en qui est intéressant. On en, en parce que l'un des, des soucis aussi, c'est que il y a plein de choses dans la dans l'épisode qui commencent à être mis en place et Favreau, Balek, dégage. Tu parles de quoi Alors déjà, tu prends dès le début, quand ils arrivent dans la navette Lambda, t'as le pilote qui commence à reparler du passif de Karadis. C'est très bien ça. C'est bien amené. Ça sert à quoi dans l'épisode Ça sert à rien. On va produire une série qui va arriver là. Ça sert à rien dans l'épisode en soi, mais ça rebondit sur ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, sur une vision impériale de la situation qui n'est pas inintéressante. À côté de ça, c'est pas ça le but de la série. Ouais, moi je donc, ouais, hein, moi je salue pas ce passage qui, qui, qui explique là, que oui. dans les dans les étoiles noires il y avait plein de gens euh... Euh, ah ouais. euh, qui sont morts et que, bah, finalement, les rebelles sont autant, euh, ou un petit peu moins, mais sont quand même autant des assassins que, que l'Empire. C'est bien. De la... tu, sais, tu sais, Kevin, même s'il n'y a pas un, un, un, un déroulement, ensuite, euh, shakespearien de cette affaire, euh, le fait que ce soit dit dans une série Star Wars, c'est énorme. Le fait qu'on commence à critiquer euh, le, les rebelles, c'est juste totalement inattendu, quoi euh, que les rebelles puissent avoir une, une culpabilité à avoir tué des gens, c'est quelque chose qui, qui est plus que nouveau quand même. On ne demande pas non plus un, un déroulement shakespearien derrière ça pendant des heures pour en parler. Je trouve que rien que le fait que ce soit dit, c'est une très très bonne chose. Non ouais, ça, ça Kevin, oui. il a besoin de son super tanker de Viagra, de toute façon, pour être content. Donc. <rire> mais je l'ai pas senti comme ça du tout. Ouais, c'est une série pulp, hein. C'est pas c'est pas effectivement, pas, euh, House of Cards. Ou, ou... Ah, c pas parce que c'est pulp que tu es forcément de faire des trucs scénarisés par un enfant de 7 ans. Il enfin, faut, faut arrêter, Enfin pour moi, il faut arrêter de cette excuse de « Non, mais c'est une série, c'est à la cool et tout, faut pas se prendre la tête. »« Ouais, d'accord, mais tu es obligé de te bouffer de la merde. Enfin, » Moi, pas, quoi. Moi, ouais. Il a plein de séries que je vois qui sont plutôt relaxes. Qui sont bien construites. Hmm. Tu regardes Star Wars en général, c'est pas, pas non plus Game of Thrones dans les intrigues. Ouais, mais c'est plus compliqué quand même dans les personnages. Intrigue. Intrigue simple, mais perso un peu plus compliqué. Ah bon De quel personnage tu parles dans Clos Noir, la série Pour l'instant, moi, je suis pas tombé sur l'épisode Messi. Euh, qui me donne de la profondeur des personnages. Hein. Euh, alors ouais, j'ai pas encore bon, vu, avec... j'ai pas encore vu le, le, le passage entre Obi-Wan Kenobi et, euh, et Satine, hein, donc je peux pas parler de profondeur, ah. mais euh, mais euh, mais j'ai hâte quoi, j'ai hâte. J'ai hâte d'être déçu. Je risque d'être déçu. Hein. Nicolas, tu en as pensé quoi toi de cet épisode euh, au final? Euh... Non, j'ai passé un bon moment et puis effectivement l'intérêt c'est c'était bien le, le dernier quart de. Alors même si j'ai trouvé ça chouette dans la réalisation malgré ce que pense Kevin, euh, toute le, la phase de largage détail, euh, l'intérieur du vaisseau comment ça comment ça s'agence, ça met ça met du rythme. Je trouve qu'il y, y a un vrai rythme. Alors ouais, oui trouve... c'est pas c'est pas transcendant, on est d'accord. Hein. Même la partie dans l'espace elle est pas transcendante, mais euh, il y a du rythme et mm. ça j'ai trouvé ça agréable. Euh, les Girl Power qui avancent, là oui, alors c'est peut-être le, le moment le moins intéressant, parce qu'effectivement on craint rien pour elle, Fennec Shand te dégomme du Trooper comme d'habitude, euh, on, on, on est toujours dans le thème du Stormtrooper humilié, mmh. donc euh, à croire que c'est pas une relation SM entre, euh, <rire> entre ces gens-là et, et le reste de la galaxie, mais euh, ouais, ça c'était pas le meilleur la scène de décollage des c'était vraiment chouette, euh, je crois que c'était bien filmé avec ouais, les tailles qui okay. se mettent en position, tu vois même à l'intérieur du cockpit le pilote. Ça qui faisait, se met ça ça faisait vachement Galactica, le fait, ça... le, le fait que le vaisseau parte et puis qu'on voit l'allée du, du, de l'Architen de chaque côté du cockpit, c'est les lancements de vaisseaux de Galactica, ça, ça aussi, tout est hommage, hein, de toute façon maintenant il faut, faut, faut le reconnaître, ça faisait très Galactica j'ai trouvé. Justement, en termes de profondeur des personnages, j'ai bien aimé la conversation dans la cantina entre Boba Fett et euh, Bocatan sur euh, le fait que bah, c'est un clone et qu'il n'a pas trop à ramener sa fraise. Et qu'elle bah a, voilà, déjà... a... Et qu a ouais, déjà pas et... mal entendu sa voix. Ouais, et qu'il n'a pas trop de légitimité dans l'affaire. Euh, j'ai bien aimé effectivement ce petit passage. Ce n'était pas nécessaire. On aurait pu faire encore deux pilotes de l'Empire euh, sans aucune profondeur. Là, il y en a quand même un. Qui, qui, est prêt à, qui est prêt à se rendre, et il ne va surtout pas mourir pour une cause à il croit pas vraiment, pour son job, et il y en a un autre qui est beaucoup plus extrême, comme on a pu voir le pilote mm -hmm. du qui voilà, c'est en 45 minutes, on ne va pas passer 45 minutes sur les états d'âme d'un officier impérial vis-à-vis -vis de, des terroristes rebelles, mais au moins, ça, ça, voilà, ils ont pris la peine de, de faire cette scène, ce n'est pas désagréable, Effectivement, le combat entre euh, Moff Gideon et, et, et, et Dingerine, il était plié. On sait que Dingerine est un meilleur bretteur que, que Moff Gideon. Par contre, Moff Gideon, en se laissant battre, a, a envisagé quelque chose et il met, euh, il met Bokatan dans une situation compliquée. Donc. Même si pour toi ça, ça semble facile et, et ridicule, pour du Star Wars, je trouve qu'il bah, y a un effort. Ouais, d'autant plus que je suis d'accord avec toi, le combat, mm -hmm. il, il le perd peut-être à dessein. C'est-à-dire que peut-être qu'il le perd parce qu'il sait ce qu'il faut faire pour le récupérer... Et euh, du coup, il, il, il, il, il les met dans la merde, parce qu'il va falloir qu'ils qu se battent entre eux pour euh, légitimer la reprise du sabre, et ça, à ce moment-là, seul lui le sait, et peut-être qu'il l'abandonne un peu facilement, parce qu'il sait très bien que de toute façon, ça va foutre euh, la discorde dans l'équipe euh, de faire ça, donc euh, finalement... Il y a peut-être un peu plus de profondeur qu'on qu qu ne qu peut l'imaginer de prime abord, mais euh, après voilà, si Kevin n'a pas ressenti ça, c'est que c'est peut-être aussi que le message il est pas il est pas transmis comme il faut et, euh, et voilà. Toto, toi, t'en as pensé quoi de cet épisode, de ces derniers épisodes après, enfin, on moi, kiffé, sur, hein. après, on reviendra sur. Après, on sur Luke Skywalker. Ouais, ouais bah oui, as, oui, t'as kiffé. Ouais. Mais, euh, tu, tu parlais de Battlestar Galactica avec le, le tube hein, qui lance les Vipers dans ouais. la série. Mmh. Ça ressemble beaucoup, et puis les Dark Troopers, ils ressemblent terriblement à des... Euh, à, à des Silons, hein. ouais, ouais. Sur la démarche, c'est exactement la même, il manque ouais. juste les yeux qui font euh, ouais. qui font ça. Ouais. Euh, bon, moi, c'est pareil, Moi, je suis pas fan des refs aux autres univers. Bon. Et euh, je pense qu'ils auraient pu faire un truc vachement plus stylé avec les Dark Troopers, parce ouais. qu'au final, tu en vois qu'un seul euh, qui fait vraiment quelque chose. Mm. Qui fait très Terminator, je trouve, en plus, euh, sur le coup, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, j'ai adoré la toute première scène, euh, la deuxième scène, pardon, où ils arrivent sur la planète industrielle, tu sais, mm -hmm. et où tu vois qu se, que le Slave One se pose à côté d'un chasseur Mandalorian. Mm -hmm. Mm -hmm. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, déjà, les mains déjà posées sur la tête, tu sais. Ah ouais. là, Oh putain, oh, ça y est. J'ai si cru, cru voir le ghost, j'ai cru voir le ghost à côté du chasseur euh, Mandalorian. Euh, non, c'est pas le ghost, c'est le. Enfin, pour moi, c'est pas le ghost, c'est l'autre vaisseau. Euh... Personne n'a une sous-couple, merde. Bref, su... j'ai cru, ouais. Mais la scène de la cantina est pas mal, on en a. Le suppositoire de ah. Dengar Ouais, il ressemblait un peu à celui-là. Non, non, non, c'est pas. C'est l'autre encore. Euh... Ah merde, je me rappelle plus de son nom. Euh... Bon, bref. Ouais, Donc, ouais. Euh, et, et, euh, et voir ce vaisseau-là, j'ai trouvé ça super sympa. Ouais, moi aussi, ouais. Euh... Surtout que moi, je m'imaginais pas cette échelle-là, et du coup, j'ai trouvé ça super sympa. Il est immense. Mmh. immense, immense Just ouais. Justement, je trouve que tout cet épisode prouve bien que Bokata, n'est pas si C'est pas... pas une héroïne. Euh de bons sentiments hein. je pense que c'est quelqu'un qui a une ambition et qui est prête à, à, à pas mal de choses pour euh, pour l'obtenir hein. mmh. mmh. ouais, ça c'est pas inintéressant puisque je pense je pense que l'avenir maintenant maintenant qu'on s'est débarrassé de Grogu et kevin devrait être content euh, ouais. on, on, on, on va se reporter sur on va se reporter sur la conquête de mandalore hein. je pense mmh. que la saison 3 ça va être ça Mais Attends on va finir on va laisser euh, thomas finir son son, son retour sur l'épisode et euh, l'attaque de l'architecte tu en as pensé quoi Ouais, ça va. Enfin, C'était euh, bien bourrin comme on aime. Mm -hmm. Ça m'a pas du tout dérangé que ça soit quatre femmes. Je n'ai même pas remarqué plus que ça, tu vois. Mm -hmm. C'était euh, fait très naturellement. Non, ouais. mais ça m'a pas dérangé non voilà. plus. Non, juste une séquence pas... girl ouais. Power, quoi. C'était cool. Ouais, ouais complètement. J'ai trouvé ça sympa. Et puis les, je trouve que les jetpacks sont très intelligemment utilisés par les mm -hmm. porteurs de jetpack. Tu vois aussi bien dans la cantina quand elle fait une espèce d'énorme prise de catch à Boba Fett. Euh, J'ai trouvé ça sympa. Et puis, je trouve ça intelligent d'utiliser la technologie euh, façon un peu astucieuse comme ça mmh, mmh, c'est mmh, pas mmh, non plus qu'un gadget c'est quelque chose qui, qui donne des vrais avantages en combat mmh, mmh. ah oui bien sûr ouais, ouais, ouais. c'est quand même oui c'est quand même réfléchi de ce côté là bon l'arrivée de Luke skywalker alors bon moi du coup un carton plein je suis content je <rire> trouve ça je suis content je suis content parce que je trouve ça cohérent parce que c'est ce que j'attendais. Euh, vous qui n'attendiez pas Luke Skywalker, vous en avez pensé quoi De la façon dont le sujet est traité, du, de l'arrivée de Luke, euh, du fait qu'il euh, est un peu en mode... Euh, Bon, il est très calme, hein. il est très. C'est pas du tout le Luke Skywalker qu'on connaît finalement, il est extrêmement posé. C'est vraiment le. Si, c'est un petit peu le Luke Skywalker qu'on voit dans le Retour du Jedi face à Jabba le Hutt. On a quand même un personnage qui a pris un level. Là, il en a encore pris un autre, tant, tant au niveau combat qu'au niveau plénitude et, et assurance. Euh... Non, pas d'accord, Kevin. Je suis pas d'accord en termes de combat. Ouais, pourquoi En termes de combat, on l'a déjà vu déchirer. C'est bon, on sait qu'il est super balade. Oui, bah il est le, enfin le, le, le combat de, du retour du Jedi contre contre Dark Vador, il est, c'est juste épique. Hein. Euh, moi, il y a, il y il y a, mais y a, y a plein de. Ça dans la barge. La barge, c'est lui qui fait tout. Café. Ah, ouais, lui aussi, lui ouais, aussi, ouais. Tout... Tu sais que Luke est, le Jedi accompli que. On hmm. en attendait. Enfin moi, moi, franchement, il y a plein de gens qui s'exaltent devant le combat de Anakin contre Obi-Wan Kenobi que je trouve nul. Mais je suis désolé, sauf ce, ce combat ridicule, quoi. C'est. Euh pour avoir fait des arts martiaux je peux pas créditer ce machin ils passent 15 secondes d'un en face de l'autre à faire bouger leur sabre laser sans se toucher c'est absurde enfin, quelqu'un qui maîtrise l'art de l'escrime que ce soit de l'escrime de, de l'escrime classique française ou, ou, ou japonaise ne, ne se déplace pas comme ça, ne fait pas ce genre de connerie là, à, à sauter dans tous les sens, c est, c est, c est, Enfin franchement il est, il est ridicule, il est ubuesque ce combat et quand vous le regardez, il est ubuesque et, il devrait faire rire n'importe quelle personne qui un temps soit peu sensible à l'art de l'épée alors que quand on regarde le, le, le, le combat contre Dark Vador, en plus il y a des contre-champs il, il y a des ombres chinoises il y a, il y a, il y a, il y a des choses qui sont, sont absolument magnifiques, je trouvais que c'était classe là on est sur quelque chose qui... Euh, qui est clairement dans l'hommage de ce qui s'est fait avec, euh, avec Dark Vador pour pour The Rogue One. Ça paraît clair. Est-ce qu'on peut parler de l'émotion qu'on ressent quand on voit le X-Wing arriver Et je... qu'on se rend compte qu'il n'y en a qu'un seul Je pense qu'il faut en parler puisque, euh, et je vais te laisser la parole, je pense qu'il faut en parler puisque, en fait, euh, Marc Hamill a lui-même tweeté qu'il euh, était tout à fait euh, d'accord avec le fait que euh, son... sa présence en image de synthèse était ratée que voilà l'utilisation de l'image de synthèse c'était pas quelque chose qui était qui était réussi, que c'était quelque chose qui allait très mal vieillir et qui est déjà vieillissant. Est que Vous regardez l'épisode une semaine après l'avoir vu, vous allez déjà avoir les yeux qui pleurent sur l'image de, de, de, de Luc en image de synthèse. Mais il a aussi expliqué que euh, l'objectif premier, c'était la création de l'émotion. Et moi, je suis d'accord avec toi, euh, il y a une vraie création d'émotion. Et quand on voit ce premier personnage se présenter, la première chose que tu fais, c'est de chercher s'il a bien une main noire, j'imagine que vous l'avez fait aussi ça, on le voit euh, vite en fait, on... on voit vite, on voit un sabre vert on dit c'est bon c'est celui-là, c'est lui voilà, c'est lui, c'est lui, c'est lui on s'excite, on reconnaît le sabre euh, en, en, entre deux détails on, on, on a la confirmation qu'il a bien une main noire et une main de, de peau et, et, et, et voilà Et, et c'est ça qui a emmené, c'est ça qui est magnifique je suis d'accord avec Toto, c'est une émotion quoi. toi tu l'as ressenti comment Toto ce passage-là en fait déjà tu, tu, tu vois le X-Wing arriver T'as deux, deux sentiments qui se mélangent. Le premier, c'est que euh, t'es sûr que c'est Luke, parce qu'un euh, X-Wing qui arrive comme ça, euh, qui répond à un appel de, de la force c'est forcément Luke, et l'autre, tu dis, mais non, ils n'ont pas pu le faire, tu vois. T'as ces mm -hmm. deux trucs-là qui se mélangent dans ta tête. Mm -hmm. Et d'un côté, tu veux y croire, et l'autre, tu ne veux pas y croire. Mm -hmm. Et euh, les, chaînes, les, les scènes euh, vont dans le sens pour te montrer que euh, c'est bien Luke, en fait. tu vois, mm -hmm. jusqu'au moment où il révèle son visage. Mais il y, y a plein de petits éléments qui sont faits exprès. Hein pour te montrer, ah bah le gant, ah bah, la, la bah, voilà, voilà, voilà, pour te montrer que c'est Luc. Et, euh, et tu veux pas y croire, et en même temps, as envie, en quoi. Yeah, Moi, c'est ça que j'ai ressenti. Exactement. Ressenti. Moi, j'ai senti exactement ce mélange de contradictions, euh, voilà. d'émotions. Je... En plus, elle le dit, elle dit, ah bah, ben, un seul, un seul X-Wing, bah, ben, on est sauvé Enfin, euh, <rire> euh, voilà, ouais, effectivement, je trouvais que c'était vraiment, vraiment bien amené. Toi, euh, toi, euh, Kevin, euh, ça t'en a touché une sans faire bouger l'autre, ce passage-là. Euh, bah, le problème, c'est que bon, j'étais bien content de revoir un lutte quand même, bon, ah. même si le visage est... est dégueu. Moi, ça me gêne pas. Ouais. Bon, le... Je préfère à la rigueur le... la tentative que de l'avoir fait. Voilà. Mm. L'effet le... spéciaux, bon bah, voilà. ça coûte quand même une blinde, donc c'était normal qu'ils Qu ont du mal à le faire. Non, le problème, c'est que cette... toute cette scène, je trouve, bah, elle a pas de patate parce que c'est réalisé à deux balles. C'est mal réalisé pour moi. Hein. T'as même pas la musique. Oh, j'ai, pleuré. Non, on a pas le thème de Luc. Il a pas le... Tout le combat. Y a pas ah, le. À la fin, quand il monte son visage. Thème là. de Luc. Il y a le thème ouais, ouais. de Luc. Que à la fin, quand il monte son visage. Mais ouais. ça, c'est fait pour servir ce qu'on vient de présenter avec Toto. C'est-à-dire que s'ils avaient mis le thème de Luc dès le début, t'aurais pas eu cette once de doute, parce que même jusqu'au moment où il ça, soulève la cape. Yeah. Mais si, t'as pas de honte de doute. Si soit alors tu connais le perso et tu vois bien que le gant, le gant avec son sable, c'est bon, c'est gagné, c'est lucre. quoi. Bon. Ou alors, tu ne connais pas le personnage et qu'on te mette la musique ou qu'on ne te la mette pas, tu ne vas pas plus reconnaître le mec. Et ben, il... Quel, quel cœur de pierre ben, oui, Excuse-moi excuse excuse excuse d'être un, un gros con, mais même quand j'avais tous, euh, tous les outils de la passion, comme on dit euh, en histoire de l'art, j'avais euh, l'échelle, j'avais la lance, j'avais la croix, j'avais la couronne d'épines. Tant qu'il n'avait pas soulevé sa, sa, sa, sa, sa cape, moi, j'avais un. 5%, 5%, 5% mais 5% de doute. Voilà. Mmh. Bon Vous bah. bon, je... oui, avez eu le scénario avant, mais. <rire> C'est vrai <rire> C'est vrai Non. Non, mais voilà, enfin, quand même, même, ça crée. Chose Dernière chose, je trouve que ça manque d'impact. Pourquoi Parce qu'il arrive dans un moment où les héros, entre guillemets, ils sont pas en danger. Tu aurais fait une scène où les dark troopers, ils avaient ouvert la porte et c'était gros, la grosse baston, et qu'ils étaient en train de se faire éclater, tu vois. Ouais. Et qu'en même temps, lui qui arrive, et en train de défoncer des troopers, là, tu aurais pu te dire, oh merde, ouais, mais est-ce qu'il va réussir à les sauver Ouais, que... mais là, si tu avais là, non, fait ça, ça aurait été... Bizarre. Non, si tu avais fait ça, ça aurait été trop brouillon, et ça n'aurait pas créé, le... Le... ça serait pas tourné tous les phares sur, sur son arrivée, en fait. Euh, si tu Donc, faisais... Euh... Ah, regarde, tu compares, justement, tu as comparé Dark Vador. Pendant, euh, pendant euh, Rogue One. Mm -hmm. Tu avais déjà le plaisir de voir Dark Vador. Mm -hmm. hein. Petit deux, tu voyais Dark Vador faire quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Mm -hmm. poser du... hein. Et en plus, tu avais ce rythme où en même temps, tu espérais que les rebelles, ils arrivent à passer le code. Ils passaient les plans. Parce que tu avais toujours cette histoire-là. Mais tu le savais qu'ils passaient les plans. Mais comment le film était tourné tu espérais toujours que les mecs, donc tu avais un rythme, tu avais une pression dessus. Là, tu n'en as pas pour moi. Tu aurais, je te dis, moi, tu aurais fait l'ouverture de porte, la baston, les mecs qui sont en train de se faire éclater. Et ben là, moi, je trouve ça aurait eu plus d'impact. D'accord. Ça aurait été plus intéressant. Ouais. Nico, tu en as pensé quoi, toi, de ce débarquement de, de, de Marc mille dans la série ah bah moi, euh, moi j'ai gardé mon âme d'enfant contrairement à Kevin, donc je me suis laissé, euh, je me suis laissé laisser porter par euh, par ces vieux artifices euh, sur l'émotion. Cela dit, Kevin a raison, c'est vrai que dans cette série jamais on craint pour les persos, donc euh, ouais, ouais, ouais. ça, ça c'est un peu dommage. C'est vrai qu'ils auraient pu jouer là-dessus. Effectivement, les troupesurs auraient pu réussir à ouvrir la porte et commencer à défouiller. Euh, genre ils auraient pu buter l'adjointe la, de Bocatan. Enfin, il y aurait pu y avoir des dégâts, quoi. Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux sur ce coup-là. D'ailleurs, ils auront tué personne hein, cette saison-là. Ouais, de significatif. Alors, euh, pour parler d'un autre épisode qui était beaucoup mieux fait, épisode 8 saison 1, demande alors rien. Sans tuer qu'une. Ouais, puis même. Et IG-11. Ouais, puis même, voilà. Euh, bon, la démoire, mais même en même temps, en termes de mise en scène et pression, mmh. bah, c'est beaucoup mieux fait. Bah, mmh. En même temps, c'est pas le même réalisateur. Ah, d'accord. Ah, il y a de ça, il y a de ça, c'est vrai. C vrai. Et, le, et le duel contre Moff eh ben, est plus original. Moff est dans son chat sorti, l'autre il se fait il se dit comment je vais faire pour la battre. Toi, t'as une ouais. vraie menace. Mmh. Là, mmh. pour moi, je vais exagérer, ça va faire marrer tout le monde, mais c'est du Schtroumpf, quoi. Car il arrive, il se fait péter la gueule, quoi. <rire> voilà. Bah, je vois pas l'intérêt du truc. D'accord. Euh... La séparation. Oh bah elle, était, elle était, bien jouée. Enfin moi j'aime beaucoup Pedro Pascal donc euh, quand même bien joué. Il euh, y, y a une vraie émotion. Il enlève son casque. Il euh, y a un déchirement. Ça veut dire euh, ils ont passé toute une saison à nous mettre en place le lien euh, affectif entre les deux aussi. Est-ce que, ah oui, est... est que on est, euh, est-ce que on est, est-ce euh, qu'on est débarrassé de Grogou Est-ce que les réalisateurs se sont rendus compte que c'était euh, un caillou dans la chaussure Est-ce que étant donné que maintenant euh, quels sont vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos... pas vos espoirs mais vos projections pour la saison 3 Puisque du coup bah, saison 3 est-ce qu'on va le revoir finalement ce bébé Yoda Ou est-ce qu'ils ont vendu assez de gourmettes à, à son effigie Est-ce qu'on le reverra de façon très sporadique Est-ce qu'on a débarrassé euh, l'agence la, la, touristique de, de, de, de ce personnage qui, qui était déposé en début d'épisode vous En pensez quoi, ni euh, Thomas, en penses quoi? Tu penses qu'on est débarrassé de, de bébé Yoda pour euh, le reste de, de la série? J'en suis bien content. Ah, ouais, carrément, <rire> Putain, vous êtes dur. Oh. Moi, je suis pas, j'ai jamais été super fan de ce bonhomme. Alors, la scène est super ah. émouvante entre lui, entre Mando et lui, tu vois. Alors, ils ont quand même créé quelque chose d'intéressant. Bah, ouais, par contre, ça, ça, a quand même, était un, je trouve, un, un super frein à l'action. Enfin, j'ai pas trouvé l'arc super. Euh, Super. Euh... J'ai pas trouvé Grogu super intéressant, tu vois, depuis les deux saisons. Depuis les deux saisons. Mais voilà, voilà. Ouais, mais Grogu, je... Bah, je le dis depuis le début, je suis pas super fan. Je suis vraiment oh, pas super fan. Tu peux perdre. <rire> Par contre, Bocatan qui récupère un Croiseur Architens pour récupérer Mandalore, ça c'est cool. Elle le dit, hein. Oh là là. Dégage, Grogu. Hey. Il a faim, Toto. T'as pas un petit truc à lui donner, il a faim. Je vais pas être vulgaire. <rire> Moi je pense qu'effectivement euh, ce serait bien qu'il y ait une saison 3 sans Grogu du tout. Ah ouais carrément euh, car Ça ouais. y est, il est parti avec lui et on sait pas ce qui se passe. Oui mais ça veut pas dire fin de Grogu pour autant. Mais euh, une saison 3 avec autre chose. Un autre arc en fait. On part sur. Euh... Grogu, il va se faire tuer par Kylo <rire> Ren, ça sera très bien. Ouais. Mais effectivement, euh, de ce qu'on sait de l'univers canon à l'avenir, on sait pas. Il n'y a pas de gros goût hein, dans cette histoire. -là. Non, euh... mais voilà, vous en fait, en fait c'est euh, « ouais, elle a un architaine, elle va reprendre Mandalore, elle va foncer, ça va être la bataille, il va falloir engager un combat entre, entre ah ben Mando oui, et, fait, et elle pour récupérer ça c'est ça qui vous fait kiffer. » quoi c est, c est, et, voilà. et rassembler le peuple mandalorien aussi, autour de cette cause qui est récupérer Mandalore. Mmh. Alors, on ne sait pas s'il y a encore grand-chose à récupérer. Parce que dans les... cet épisode de l'épisode d'avant, je sais c'est celui-là. Fett dit, de bah, toute façon, elle a été vitrifiée cette planète. Donc mm -hmm. euh, tu vas t'amuser. Mm -hmm et euh, ouais ouais c'est vrai ouais, ouais, il le dit ouais donc on sait pas vraiment ce qu'ils vont en faire en tout cas elle, elle, elle, elle, elle présente clairement la chose et elle dit moi récupérer un architens ouais ça me fait kiffer je précise juste un truc qui a été dit c'est que l'architens était largement sous effectif hein, ça se prend quand même pas aussi facilement que ça et qu'il est bien précisé qu'il est en mode pirate ce vaisseau et qu'il y a, y a un équipage réduit donc ça justifie aussi l'assaut je trouve que de ce côté-là, ils prennent plus le temps euh, de euh, travailler leur connerie, quoi. Hein, euh, euh, je trouve que euh, ces derniers, il y a eu des épisodes au début où on disait ouais c'est trop gros, tu peux pas attaquer une base comme ça euh, euh, sans que sans te prendre toute une escouade de stormtroopers dans la gueule. Là, on prend le temps du discours, on a l'impression qu'ils nous écoutent. Et là, enfin, nous écoute la, la, la, la population en général de... Oui, t'as as téléphoné. Mais voilà, il, à chaque fois, il nous explique, Ils nous explique. voilà, si on arrive à prendre l'architecte c'est parce qu'il est en sous-effectif. Euh, Kevin, euh, la disparition de gros goût c'est fait, c'est champagne à Champagne, donc, euh, de toute façon, il va crever euh, sous les coups de sabre laser de Lorraine, pour moi, mais bon. Ah ouais, t'es... Vraiment... Je te rappelle, j'arrête pas de le dire, que de toute façon, on nous emmène vers un épisode 7 où... Tous les Jedi sont dead. Donc, tout le monde va crever. Enfin, c'est ouais. le dernier Jedi, c'est lui. Hmm. Voilà. Que ça déplaise à certains, mais c'est ça le point de départ. De... Alors, il de n'y cette... avait pas une histoire comme quoi euh, Disney se posait la question de la légitimité de l'épisode 7, 8 et 9 et que... Euh, et que euh... D'après, ouais. bah, pareil, hein, moi, c'est les... les... Les, petits, les mecs qui commencent à réfléchir, il paraîtrait que le symbole de Ahsoka, la série Asoka. c'est un symbole qui est marqué dans mmh. son nom, et ça serait en rapport avec une histoire de, de, de machine à voyager dans le temps. C'est le monde entre les mondes. Voilà. C'est le monde entre les mondes qu'on a vu dans Rebels. Et Certains pensent que ça pourrait donner une grosse excuse pour faire un clear ram de l'épisode 7.9. Mmh donc ça a bien été abordé cette histoire de ram dès l'épisode 7, 8 et 9 et qu'au final c'est un caillou dans la chaussure au même type que Grogu Grogu c'était la super bonne idée de créer un personnage euh, girly d'ailleurs bon moi je vous cache pas que je sais pas si ma femme a continué à regarder, même si j'imagine quand même parce qu'elle s'est attachée aux autres personnages, c'était un bon produit d'appel, faut le reconnaître, c'était un bon, un bon ambassadeur pour relancer euh, la hype autour de Star Wars, ça a marché, ça a réussi, et rien que pour ça, moi je suis, euh, je suis content euh, que ça se, ça se fasse, euh... Euh... Rappelons-nous la joie qu'on a eue quand on a découvert une créature de la race de Yoda. Mais comme... ouais, quand enfin, rappelez-vous cet épisode où on dit « Mais putain, c'est génial, il a 50 ans, mais c'est un bébé, c'est super !» Tout le monde était super content, tout le monde même toi euh, tout, le monde était... tout le monde trouvait ça génial, et puis... Je euh... Il, il avait 50 ans, c'est une connerie. Ah bon Ouais, moi je trouvais pas, non ah ouais. C'était ah, un super bien. truc sympa. Nico, t'en penses quoi, toi, finalement, du départ, bon débarras euh... Ouais, ouais, moi je... La... Alors, dans le sens où j'ai envie d'un nouvel arc ouais, basé ça. sur... Bon, parce, que, parce que Favreau l'a dit, il a dit, euh, maintenant, on va, on va faire un, un, un truc... Alors, bon, ils nous vendent du rêve. Mais en gros, on va faire un truc à la Game of Thrones, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'intrigue, il va y avoir euh, de la politique, il va y avoir de la guerre. Euh, voilà, c'est là où ils veulent venir maintenant. Donc, donc ils se sont débarrassés du, du côté Grogu et du côté Force, mmh. qui sera maintenant exploité, à mon avis, dans la... Enfin, je pense que Grogu et Luke, on ne va plus les voir. Non. Je pense que l'aspect Force Jedi, ça va être développé dans la série de Ahsoka qui part à la recherche des d'Ezra je pense mmh. et après on va passer sur le côté euh, création du premier ordre euh, les, les, les reliques de l'Empire et puis euh, et puis et puis des magouilles avec les, en, entre les mandaloriens. Mmh, mmh, mmh. parce et que là euh... oui là la bo euh, elle va pas elle va pas laisser faire cette histoire de, de sabre noir c'est sûr Moff Gideon mmh. n'est pas mort aussi Moff Gideon n'est pas mort il est prisonnier ouais. Ouais. ça j'ai trouvé la... vachement intéressant pour la suite hein de la nouvelle république ouais. Mm. Puisque Cara, Cara et Marshall va ramener Moff Gideon à, à la nouvelle république. À mon avis, ça va faire une bascule sur la série euh, Rangers of the New Republic. Moi Céline, ah, ouais, elle m'a dit ça pourrait s'arrêter là. C'est vrai que Mandalorian bon, oh, oui, est... est terminé en fait, en gros. C'est la fin d'un arc. On part sur autre chose. On est d'accord. Bon, à... ouais, exactement. Bon, on part sur autre chose et il euh, y a de la matière puisque dans cette saison, on l'a dit à chaque dépunch, ils il lancent plein de, plein de pistes quand même. Mmh, mmh. Ils ont lancé plein de choses. Donc maintenant, ouais, il va falloir les exploiter. Donc, la euh, mise en ouais. bouche est sympa. Hein. Bah, la ouais, mise en ouais. bouche est sympa. Bokatan a son architecte. Elle a dit clairement qu'elle voulait récupérer Mandalore et qu'elle voulait ce vaisseau pour récupérer. Elle le dit dans, le, dans la série. Hein. Mmh, mmh, mmh. Mmh. Donc toi, c'est ce que t'attends. Excuse-moi, euh... ah, bah, vas-y Nico. Euh, ouais, non, mais bah, voilà. Moi, euh, ouais. ouais. j'attends une, une saison 3 sans gros goût. Ouais. Et, et plus orienté sur, euh, sur, sur, sur l'histoire de Bo-Katan, en fait, et de, de Din mmh. D'accord. Et toi... Qu euh... le... Tant qu'il a le sabre noir, elle va pas le lâcher. Ah ouais, c'est clair. Et toi, Toto, conquis, du coup, d'avoir un architens pour reprendre Mandalore C'était un peu ce que t'attendais Ouais, ouais, moi, j'attendais je... bah, pas forcément un arc sur Mandalore. Euh, par contre, je suis très très intrigué pour savoir ce qui s'est passé sur Mandalore, parce qu'on sait pas encore. Ouais. On ne sait pas. Hein. Rebels se finit... Euh, je, non, je vais peut-être pas le dire ici parce que tu n'as pas vu encore, mais... Non, moi, j'ai pas vu, euh, là. Bon, il se passe des choses à la fin de Rebels euh, qui, sont, euh, qui sont vachement importantes. D'ailleurs, il y a un petit, une petite incohérence avec le sabre noir parce que Sabine file quand même le sabre noir à bo sans combat ni rien. Hein. C'est pas une incohérence, hein, c'est complètement assumé. Ouais, mais pourquoi mais elle ne le récupère pas une deuxième fois et se dit bon, Parce euh... que justement, elle ne veut pas refaire la même erreur. ouais c'est-à-dire -ce qu'il y a eu un problème de légitimité après, peut-être Exactement. En fait, il y a toute une brique qui nous manque et qui est vachement intéressante et qu'on va découvrir, je pense, dans la suite. À partir du moment où elle a accepté de récupérer le sabre noir des mains de Sabine sans se battre, ça a été le début d'un règne euh, en question. Une déchéance. Exactement. Donc euh, peut-être qu'aujourd'hui, euh, elle veut vraiment l'obtenir de façon légitime au combat. Et pour, pour, pour que personne remette en question le fait qu'elle qu puisse réclamer le trône. Vous pariez combien de crédits sur sa tête sur un, un combat entre elle et, et le Mandalorian à votre avis, qui gagne Est-ce que, est que le combat sera à 100% Est-ce que le combat sera à 100% Lui, il, est allé, il a clairement dit qu'il n'avait pas envie de le de le faire ce combat donc on verra bien comment ça va se, se coupiller je me demande si au final comme gros goût ils se sont pas lancés dans un truc dans lequel ils vont s'empêtrer et, euh, et puis on va commencer euh, l'épisode de la saison 3 où elle aura le sabre et que ce sera comme si de rien n'était quoi. on verra hein, ou alors ça commencera sur un combat euh, totalement ubuesque qui durera 5 minutes puis elle va avoir le sabre et euh... vous savez des fois quand il termine les séries et puis qu'il pose comme ça un cliffhanger des fois après il n'est pas assumé quand il s'agit de le reprendre un an après quand on, on recommence à tourner donc euh, on verra. Toi, t'en attends quoi euh, de cette, cette prochaine saison, euh, Kevin De pas la regarder euh, Non, déjà, euh, moi, je vais parler d'autre chose, un peu, dans le sens que... Jean Mishmish, Jean Mishmish, Jean euh, Je ne vais pas parler de scénario, qu'est-ce qu'ils vont faire. Déjà, je vais, je vais parler de comment ils font la série, je trouve. Hum. Parce que s'ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire, moi, je pense que c'est une erreur. Le fait que ça soit en, en 8 épisodes, c'est trop long. Pour moi, il faut rétrécir. Putain, attends, on attendait d'un épisode d'une heure, on a eu 40 minutes. Euh... 30 minutes. Ouais, 30, 30, 30, 30 hein. 46, là, le dernier. Je vais dire. 30 minutes. Tu, tu réduis minutes là, le nombre d'épisodes. Parce que là, malheureusement, pour l'instant, on a quand même bien vu qu'il y avait beaucoup d'épisodes qui servaient à rien, quand même. Là, tu, là de l'épisode remplissage, quoi. Ouais. Donc, euh, autant les dégager. Quand tu dégages des épisodes, tu as plus d'argent. Parce que pour moi, là, un problème, c'est que si tu veux voir. Mandalore, si tu veux voir des grosses bastons, il faut de l'oseille. Et donc, en réduisant le nombre d'épisodes, et ouais, en mettant euh... plus d'argent dans, dans la saison, que la, la première vue, la saison la saison 1 avait coûté 100 millions de dollars. Ben là, tu en rajoutes, et là, tu pourras grandir aussi de, de la chose. Oh, et tu aussi, crux. dernière chose, ouais, je finir. Tu, euh, tu arrêtes de faire euh, un épisode, un réalisateur, tu laisses un ou deux réalisateurs qui passent toute tout série. Comme ça, il construit, lui, sa propre, euh, sa propre... Parce que sinon, ça fait que chaque épisode bah, a une touche différente. À... Donc, ouais, bah, ça, c'est une façon de faire. Ouais. Et puis, j'imagine que derrière, les gens font la queue pour avoir le droit de faire leur épisode. Donc, voilà. Après, cette histoire de budget. Putain, on parle de Disney, quoi. Me dis pas que les mecs ont pas de budget, quoi. Ils en ont à branler du fric. Bah oui, mais... T'as vu le nombre de, de trucs qu'ils doivent faire De séries la douce projet. Ah oui, oui, bah ça... non, mais attends, il y a de l'argent qui rentre derrière aussi. Hein. Ah oui, oui. Enfin, euh, gros, euh, gros, ça, gros euh, goût, il a remboursé à lui tout seul en produits dérivés euh, la série, hein, t'inquiète pas. Hein. Et, et, et Disney+, ça marche. Hein. Ils ont une croissance d'abonnés de dingue. Ah, ça, c'est grâce au... au Covid, pour l'instant. Non, mais ça, ils peuvent très bien le faire. Tu vois la prochaine euh, série Marvel, Soldat de l'hiver et le Faucon, mmh. c'est 6 épisodes. 150 millions de dollars de billets et c'est annoncé comme un gros blockbuster divisé en six voilà. ah, et pour ça moi s'ils font ça déjà ça serait plus cohérent maintenant est-ce qu'ils vont le faire je sais pas d'accord moi j'ai aucune crainte vis-à-vis -vis de l'écriture puisqu'il y a Filoni euh, derrière et euh, ça reste cohérent après que la réal soit en dents de scie parce que et après ça dépend des goûts euh, mais l'écriture en soi allez elle est, elle est maîtriser l'écriture hein. je trouve que mmh. toute la saison nous a amené à cet épisode final après euh, on l'a tellement euh, on l'a tellement vu venir effectivement que peut-être qu'il y a un côté euh, bah, un côté surprise qu'il qui n'y a plus on l'avait en toute humilité on l'avait quasiment prédit hein. Mais oui, pour moi, l'écriture est maîtrisée. On ne sera pas déçu par la saison 3. Hein. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. Bah, moi, je pour sais. Pas... Et pas Favreau, quoi. Hmm. Va... C'est Favreau qui écrit les ténards. Non, non. Non, c'est C'est Favreau. Favreau, Favreau. Oui, mais ils le font ensemble. Ouais, ok. okay le ensemble. Je vais vous laisser euh, donner vos tops et, euh, et vos flops parce qu'on arrive déjà à 40 minutes de vidéo. Et puis après, on parlera de ce qui s'est passé après le générique. <rire> Très rapidement, Toto, t'es top et flop sur cet épisode, s'il te plaît. Alors moi j'ai un petit flop sur les Dark Troopers que j'ai trouvé euh, euh, un peu mollasson quoi. Peu fait, ouais. il Quand il y en a un qui sort, j'ai trouvé ça assez sympa le combat avec euh, Gingerine est super sympa j'ai trouvé. Mm -hmm. Quand il se fait massacrer la tête contre le mur là, je trouvais ça cool. Mm -hmm. Il doit avoir des cervicales en Beskar d'ailleurs. Ah oui, je pense, ouais. Ça, le, le combat est cool, par contre... Euh... Ouais, le, le manque euh, constant d'opposition de, de, de, que tu as dans la série aux héros euh, est un peu énervant. Il y a tous les niveaux, et puis les Dark Troopers, ils sont censés être des, des, des guerriers de ouf, et puis ils se font ouvrir en deux par Luc, c'est comme s'ils combattaient du B1. Ouais, c'est un peu bon. ça, ouais. mmh. voilà. Et ton top Ça, ça c'est un peu dommage. Mon bah, top, euh, même... enfin, c'est tout ce qu'il prévoit pour la suite euh, autour de Mandalorian. La, la, je ne vais pas dire la rivalité, parce qu'on ne sait pas encore s'il y aura une rivalité entre Bo-Katan et, euh, et euh, Din Djarin. On mm -hmm, mm -hmm. ne sait pas ce qu'il va faire. Parce que lui, ça ne l'intéresse pas d'être rival. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui. Voilà. Ça, ça va peut-être être le futur roi de Mandalore, hein, on ne sait jamais. jamais hein. Peut-être. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de vachement intéressant euh, qui va se tourner entre les deux. Le fait qu'on on retourne sur l'arc mandalorien, que ce soit dans Clone Wars ou dans Rebels, je les ai trouvés à chaque fois vachement intéressants, ces arcs-là. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment mon top. La, la suite de Mandalorian, je pense, va être très, très, très intéressant, au moins au niveau de l'avancement de l'histoire. Après, la réelle, le scénario et tout ça, on... c'est on... trop tôt pour juger, mais en tout cas, ce qu'on nous met en bouche. est assez intéressant. D'accord. Kevin, ton flop et ton flop euh, Mon flop et mon flop. Euh, un flop, je trouve qu'on n'a pas encore parlé, mais euh, c'est en rapport avec le, le truc qui se passe après le générique. Bah, Tu peux commencer... Commence... Bon. Bah, quand, je vais demander à, à Nicolas et puis après je te passerai la parole. Ton top et ton flop, Nico. Alors moi, mon top, c'est que même s'il y a un niveau d'écriture qui peut pas satisfaire tout le monde, je trouve que c'est cohérent mm. et que tout ça nous a amené à cet épisode qui sonne comme la fin d'un arc mm. et, euh, et et je vois pas, je vois pas vraiment de faille. Globalement, je trouve que tout ça, tout ça est bien écrit. Mm. C'est du Star Wars. Attention, hein, c'est pas, c'est pas du Shakespeare. Donc euh, ça me plaît. Ils ont raconté une belle histoire de, de, de, de l'épisode 1 de la saison 1 euh, au dernier épisode de la saison 2. Et j'en suis satisfait. Mon flop sur cet épisode, et c'est là, c'est en ça que Kevin a raison, c'est qu'il y, y a un problème de rythme. Mmh. Il y a un problème de rythme dans la réalisation et les scènes de combat mmh. qui me gêne un peu. C'est vrai qu'on on transpire jamais pour les, pour, pour les protagonistes. Et euh, bon, voilà, ça ça avance, euh, ils font des jets avec que des que des réussites, en face il euh, n'y a pas d'opposition euh, bon, voilà. personne n'est mis en danger, ça mmh. se passe bien. Mmh. Même euh, voilà. Donc le, le rythme. Le rythme n'est pas euh, satisfaisant. Mmh. D'accord. Bon, moi c'est sensiblement la même chose que vous euh, mon flop c'est qu'il n'y ait pas eu de décès il aurait fallu qu'il y ait un, au moins un personnage qui fasse le saut je pense que ça aurait été ça aurait, ça aurait créé euh, ça aurait créé quelque chose de dramatique euh, dans la série à un moment il y a pas de ressort moment, dramatique c'est ça voilà à un moment un il y a une mandalorienne qui se fait toucher euh, tu te dis ça y est elle est morte puis en fait tu sais même pas si elle l'est pas en fait tu sais rien en fait tu voilà elle se prend un coup mais euh, il se passe rien il y a pas de c'est un peu c'est un peu lisse pour le coup euh, après, moi, mon top, c'est c'était peut-être un peu court, mais euh, j'ai trouvé que c'était bien fini, voilà, pour moi ça s'est fini euh, proprement, euh, alors je sais que c'était pas euh, l'attente de plein de gens, euh, vous avez compris que moi c'était plus ou moins ce que j'attendais et euh, j'ai eu ce que je voulais donc je suis, euh, je suis satisfait du coup on va revenir, euh, on, va, on va introduire la, la, la suite du générique avec le flop et le flop de, de, de Kevin vas-y je te laisse la parole <rire> donc pour ceux qui n'ont pas vu qui ne sont pas restés après le générique restés après le générique <rire> c'est un Disney les mecs maintenant, il y a toujours un truc après le générique hein, dans tous leurs films eh ben, on peut voir qu'il se passe quelque chose dans le palais de Jabba. Mmh. Déjà, j'ai eu peur. J'ai cru qu'ils allaient ramener Jabba. Donc, non, non, déconnez pas les mecs. Il a personne qui meurt dans cette série ou quoi Mais non, non, non. <rire> à la place, on a pu voir que... Euh, super... Euh, fête Arrivait. Superfait. Était accompagné de Fennec. Et euh, déglinguait euh, le pauvre... Euh, Comment il s'appelle déjà. Euh... Bip Fortuna. Ah, Bip Fortuna qui a pris. du poids lui aussi. du <rire> Autant lui, il a pris du poids, il a bouffé tout ce qu'il y avait dans le palais. Ah, non, il faut pas par le contre, dire. Faut faire pas faire dire que les gens prennent vrai. du poids sur la série, s'il vous plaît, arrêtez. On va se faire. Les même... les Gamerans, par contre, sont tout quoi. Faut... Enfin, merde. Enfin, merde. Bah, C'est Bip On qui Donc très rapidement, il, il le bute quoi, euh, et il prend sa place sur le trône de Jabba. Et on peut voir Fennec qui prend une, une bouteille de curaçao bleu <rire> et qui s'assoit à côté de lui en mode biatch de l'espace. Ça m'a fait halluciner de rire. J'avoue que ce côté, Allez, je me mets en mode bah belle Et après, on, on a un magnifique. Euh, Boba Fett reviendra dans. Dites-moi le titre quand même. Book of Boba Fett. En gros, ça va être un livre sur son régime. C'est un spoil. Non mais qu'est-ce que c'est que ce titre de merde non mais... Des recettes. Des <rire> recettes, mais... T'as pas trouvé ça badass, toi Bon, c'était sympa, mais alors déjà, Boba Fett, bon, maintenant, il y a qui reviennent. Alors, j'explique pourquoi mon fleu Ouais. Voilà, qui reviennent, bon, ok. Donc, c'est pour introduire une série, une nouvelle série, que vous n'avais pas parlé. C'est bien vu. Une nouvelle série Boba Fett, là. Alors, à cause de ça, en fait, euh, le Mandalorian est repoussé d'un an, l'année prochaine, ah ben moi c'est ce que j'ai lu, décembre prochain c'est la série Boba Fett, c'est pas la saison 3 de Mandalorian. Ouais, y a per personne n'a donné une, euh, un, un avis euh, précis sur ce sujet. Ouais, c'est ce de la rumeur. Après on les Et voit pas fait... sortir deux trucs en même temps. Hein. S'ils veulent couper ça. la place. Et euh, non, ce que je trouve dommage en fait, euh, c'est ça un peu mon flop, c'est qu'en fait euh, bah, les cinq dernières minutes de la série Mandalorian, bah tu vois plus le Mandalorian, hein, t'en as plus rien Alors autant, c'est pas un personnage que je trouvais super bien écrit, et pour moi il y a quand même un peu de respect quoi. Parce que quand euh, Luke il se barre avec, euh, avec gros goût, bam, euh, l'ascenseur se ferme, générique. Qu'est-ce qu'ils deviennent les autres Ouais, wow, ouais, oh, on s'en fout. Et après le générique, tu te dis, tiens, on va revoir en fait Mando ce qui lui arrive, ah, ben non, en fait, euh, c'est pour introduire euh, Boba Fett et Mando, on s'en fout. Ah, pas, ah. on s'en fout, Kevin, t'es dur, là. On, on retourne encore sur la nostalgie. Allez, les mecs, la Boba Fett, soyez contents. Et puis, on va on, on vous balance. Ben, on revient toujours au même personnage. Et les nouveaux, ben, on s'en balance. Oh, je, Moi, je... Je trouve ça Moi, je trouve que t'es hyper, hyper, hyper dur là-dessus. Là. Alors là, pour le coup, je te partage pas du tout. Euh... Cette position-là, je pense qu'on sait très bien qu'on les reverra, ces personnages-là, pas besoin de s'étendre. L'ascenseur se ferme, l'épisode est fini, je trouve ça super classe, parce qu'il n'y a pas plus à dire, et on n'a pas envie non plus que ça s'étende dans, dans du larmoyage à la con. Et elle euh, clin d'œil à Boba Fett, putain, euh, toute la communauté a chialé que Boba Fett aurait pas sa série, a chialé que Boba Fett aurait pas son, son long-métrage, et puis maintenant qu'il l'a, euh, vous êtes tous à dire « oh, euh, fichier, il a son truc » c'est les couilles quoi il y a un moment non mais il y a un moment c'est ça c'est pareil quoi c'est le fan de Star Wars le mec il chiale qu'il a pas ce qu'il veut puis quand, il... puis quand on a on a c'est pas bien d'avoir eu quoi Toto, t'en as pensé quoi, toi, de cette fin de, cette fin mais de mais série moi, je voulais pas Boba Fett. Ouais, moi, ouais, j'ai bien compris que tu voulais pas Boba <rire> Fett. Non, mais je parle pas de toi, Kevin, mais c'est vrai qu'en en général... Ouais. Enfin, je veux dire, si, si on commence à mettre sous les commentaires que c'est nul à chier que Boba Fett débarque euh, dans une Merci. série, euh, moi, je vais, je vais fraguer à coup de, à coup de laser, hein, des sabres laser, j'en ai là, euh, les mecs, tout le monde a, a hurlé euh, au complot que c'était inadmissible que la série Boba Fett soit annulée, puis maintenant qu'on nous la confirme, c'est cool, quoi. Toi, T'en as pensé quoi, Toto, de cette fin de de, bah, de, de, de ce petit euh, sucre, un petit sucre quand ce qu'on a annoncé c'est que The Book of Boba Fett ça serait une série déjà ouais qui est, ce qui est sympa, une de plus que certains diront mais moi j'ai toujours été euh, très fan de ce personnage de Boba Fett mm -hmm. euh, je pense que la série Boba Fett sera ce qu'on avait tous imaginé être la série Mandalorian espérons hein ouais. ouais parce que on avait tous imaginé un mec un peu badass qui allait chasser des primes, ce qui était le premier épisode. Hein. Mmh. Et euh, je pense que Boba, la série sur Boba Fett sera peut-être plus proche, en tout cas pour ma part, de ce que j'avais imaginé être la série de Mandalorian. D'accord, après, est-ce que c'est lui qui va aller chasser les primes On ne sait pas, puisque maintenant il assis sur pas. le trône, on verra. Ouais. Mais mmh. un côté un peu plus gangster cartel, tu sais, que, ouais. que ce qui est, mmh. euh, qu est Mandalorian. Mmh. Mmh. Donc, euh, non, non, mais je, je suis très content de voir. Euh, Content et surpris d'ailleurs mmh. d'avoir vu cette suite. Mmh. Je ne m'attendais pas du tout à qu'il y ait quelque chose sur euh, Boba. Je pense que ça n'avait pas été annoncé exprès pour, pour qu'on tombe tous de l'arbre à la fin de cet épisode. Mais bien sûr. Ce qui était hyper bien joué. T très très agréablement surpris. Et, euh, et euh, Disney nous a surpris quelque part aussi. Hein. Ils ont fait une, un, une grosse annonce sur toutes les séries qui allaient arriver sauf mmh. une. Je mmh. trouve ça très sympa. Oui, très je trouve sympa. ça super intelligent. Ouais. Mmh. Et puis, flinguer Big Fortuna, ça m'a fait plaisir aussi, parce que je le trouve dégueulasse. Vraiment dérangeant, <rire> dérangeant, avec ses grands ongles, son regard... Ah <rire> une bonne chose. Nico, t'en as pensé... pensé quoi, toi, au final, de... De, cette... de ce final qui ouvre une porte de plus Alors moi, déjà, j'aime bien les surprises. J'ai été surpris, comme nous tous. ça C'est agréable. Euh... Je trouve que la, la dernière image est très classe, on dirait une couverture de comics. Euh, ouais, c'est hyper pulp, ouais. mm. Moi, je trouve ça exactement, ça, je suis content. Alors, je ne suis pas dans l'idolâtrie du personnage de Boba Fett, moi. Mais ça, ça, ça fait des promesses sur, euh, sur un développement scénaristique sur euh, le, les syndicats du crime euh, et tout cet aspect de Star Wars qu'on aime bien, hein, euh, les vauriens et. Euh, là, on est du hauteur crime à fond, là. Mm. À mort, donc euh, enfin! On fait, j'avais peur que Boba Fett soit venu un gros nounours. Non, non, il a bien un côté. Il avait juste un contrat. Enfin, il avait juste une parole à respecter, récupérer gros Grogu. Mais il revient bien dans son univers à lui. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas... pas un enfant de cœur pour autant. Il a bien, eu... il a bien vécu sa rédemption sur Tatooine. Bah, mmh. Il s'assoit sur le trône d'un des plus grands syndicats du crime. Donc, euh... voilà, il y a des promesses. Il y a des promesses intéressantes. Il va falloir voir ce qu'ils en font. Ok. Eh bien écoutez messieurs, un grand merci, on va retourner euh, parce qu'aujourd'hui il faut quand même dire aux gens qu'on est le, le 24 décembre donc... Euh on est en train d'enregistrer la vidéo, mais euh, c'est un peu dur, hein il y a quand même des huîtres à ouvrir et, et, et plein de travail à faire, donc euh, je, vais, euh, je vais vous libérer. Juste un petit mot euh, ben, pour déjà fêter de bonnes fêtes à tous ceux euh, qui, euh, qui nous suivent euh, au quotidien. Euh, dire qu'on est très content, euh, malgré tout, euh, même si euh, la série est, euh, est nulle à chier, c'est vraiment de la merde. On est très content d'avoir euh, proposé cette formule et puis on l'a déjà dit à l'épisode précédent qu'on allait suivre les, les, les, prochains, les prochaines propositions, à la fois Star Wars et Marvel sous ce format-là. Alors on va pas non plus faire un milliard de vidéos, mais il y a un, on, on verra on verra en fonction du rythme que ça prend. Est-ce qu'on dépunchera deux épisodes à la fois Est-ce qu'on se rencontrera tous les 15 jours On verra. On, on, on va voir comment les, les choses vont être distillées, mais je pense que Disney Plus a tout intérêt à distiller les choses plutôt qu'à tout sortir d'un coup. Donc je pense qu'on aura le temps de travailler et de continuer cette proposition-là. Vous, fait, vous souhaitez euh, de belles euh, fins d'année, euh, de bien profiter de vos vacances. Vous dire que nous, en 2021, on, on va se remettre euh, au travail en espérant avoir plus de mobilité. Que d'ailleurs, au travail, on va s'y remettre euh, dès lundi, n'est-ce pas, messieurs Hein On dit rien Il a l'œil qui frétille, le toto. Il a l'œil a, il a, il a qui frétille. On est en train déjà de réfléchir à des compos. Ouais, qu'on espère euh, qu'on qu'on aura tous plus de mobilité, que le PEL de Paris aura lieu, qu'on pourra enfin vous proposer un, un, un championnat de France. Je veux pas euh, prendre la main sur ce sujet parce que c'est celui de Toto, mais je pense que je ne trahis rien en disant que le championnat de France qu'on avait envisagé de faire à la fin de l'année est toujours euh, en, cours, euh, en cours de, de, de, de création. Que, voilà, il y a toujours des choses qui sont mobilisées. Qu'on est toujours à la recherche euh, d'un lieu, euh, d'une date, euh, de la possibilité de le faire. Et de, dès qu'on pourra communiquer des choses sur ce sujet-là, on manquera pas de vous prévenir de quand, euh, de où. Sachez que c'est pas du tout enterré et que bah du coup ça sera en 2021, mais ça se fera quand même. Et puis bah, finalement, il sera d'autant plus beau d'avoir été un petit peu retardé. Vous allez voir, il y aura euh, plein de jolis cadeaux, notamment, et, euh, et plein de choses pour. Euh, pour, pour, pour ceux qui pourront, pourront s'y rendre. J'espère qu'on retrouvera des Jefferson Corner en 2021. Il y a de fortes chances aussi pour que ce soit le cas. Euh, J'espère que euh, Kevin sera euh, toujours euh, aussi agréable et, euh, <rire> et, et positif. Et puis, et puis, voilà, je vous laisse je voulais dire un, un petit mot aux gens qui nous regardent. Ça à y est, merci Merci beaucoup pour, euh, pour euh, l'accueil de, de toutes les vidéos qu'on a pu... Euh, mm. balancer. Excuse-moi Toto, je t'ai interrompu. <rire> je voulais éviter des blancs pour ce qu'après, il met des smileys. Ouais, <rire> je mets des smileys où vous dormez dessus. Ouais. Merci à tous pour l'accueil de, de, de ce qu'on a pu faire. Et merci à toi, Pierre. Euh, joyeuse fête à toi et à ta famille. Mm. Merci de nous ouvrir la chaîne, c'est super. Ouais, c'est normal. Toto, un petit mot pour euh, Star Wars Légion France euh, Pour Star Wars Légion, bah après... Euh... Je pense qu'il faut pas être aigri de ce qui s'est passé cette année. Bon, mmh. on n'a pas le choix. C est, c est Vous êtes tombés tous sur la gueule, hein, que ça soit autour du jeu, autour de la vie professionnelle ou familiale. Ça a été dur pour tout le monde, je pense. Puis qu'à espérer que l'année 2021 soit mieux, on fait pas encore nos vœux, hein, mais ouais. euh, on le souhaite quand même. Mmh. Euh, je suis pas super positif, moi, sur le au moins le premier au moins le premier trimestre. Ouais, ouais, on sait. Ouais. Mmh. Euh, j'ai tous les lots hein, pour le championnat de France. Ça prend un peu de place chez moi, donc j'ai très envie de le faire pour. Euh, j'arrête de me faire engueuler à la maison. <rire> <rire> ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place. Tu as ah, t'es de euh, le maître absolu. Hein. En fait, ah, tout... Le container est arrivé chez moi. En fait, en fait c'est hein. toi je qui as détourné pas. les Death Troopers. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> ouais, joué. Non, mais voilà. puis, plein... Ouais, bah, bonne fête à tout le monde. Hein. À vous trois et puis à euh, toutes les personnes qui nous suivent. Kevin, dis quelque chose de gentil. Bonne fête à tout le monde. <rire> Jouez bien. Là, je vais jouer, moi va ouais. ouais. Donc euh, kiffez bien avec vos familles, hein. prenez soin de vous. Juste une chose, Super Fantasy Brawl la vidéo est faite, euh, Chronicle of Crime et euh, Kingdom, euh, on vous proposera également euh, des choses euh, sur ces jeux que Kevin a reçus, et bien entendu on les traitera sur la page l'année prochaine du Legion, du X-Wing, du JDR, euh, du jeu de plateau, du Kickstarter et, euh, et pas mal de Let's Play sur tous les univers. Et puis du dépenchage, le retour de l'atelier. Et puis sans aucun doute, quelques lives au passage. Et j'espère des interviews de gens qui comptent dans notre univers qui, qui va bien. Bonne fête à tous. Profitez bien. Profitez de vos familles. Effectivement, profitez du temps que vous avez. Parce que pour l'instant, on s'en plaint. Mais quand on l'aura plus, il nous manquera. Moi, je vais retourner à mon... Super aéro <rire> et euh, je vais aller euh, peindre du Star Wars Légion pour vous préparer euh, de let's play. Bonne fête à tous, merci messieurs, bonnes vacances, à très bientôt. Ciao, ciao. ciao. <rire>